Hey! Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo de Disney, dis donc. Donc là, je me suis dit qu'on allait faire un petit haul de ce que j'ai acheté durant l'hiver 2020-2021. Je vais le diviser en deux parties. Je vais d'abord vous montrer mes acquisitions du côté des livres en rapport avec Disney. Et ensuite, je terminerai avec les objets. On commence avec évidemment l'ouvrage de chez Huggin et Munin sur les héroïnes Disney. Celui-là, il me faisait envie depuis que sa sortie avait été annoncée. C'est pas les héroïnes, c'est les princesses Disney, pardon. Je me suis mélangée parce qu'en fait, à l'époque où il a été annoncé, justement, il y avait une couverture avec Elsa et le titre c'était Les héroïnes Disney. Du coup. Entre temps, a priori, ça a changé de cap, ou alors c'est encore un autre livre qu'ils ont décidé de reporter à plus tard. On sait pas trop, c'est un peu mystérieux. Du coup, j'étais un peu déçue quand je l'ai vu sorti, et puis en même temps, bah voilà, c'est quand même cool d'avoir un livre sur les princesses Disney, en plus avec Tiana en couverture qui est pas souvent mise en avant. Ça change un peu. Alors, vous n'aurez absolument aucun avis lecture dans cette vidéo, parce que j'en ai lu aucun. <rire> J'ai pas le temps en ce moment, j'y arrive pas. En tout cas, celui-là me fait vraiment envie, et vous aurez évidemment des close-up. Ensuite il y a deux livres que j'avais pas mis dans ma liste, alors soit je les ai oubliés, soit je les ai achetés en automne, mais dans tous les cas je les ai pas montrés sur cette chaîne je pense, alors hey, je vous les montre. Je me suis enfin procuré le bouquin sur Pirates des Caraïbes, l'attraction des Disneyland Paris. J'avais dû l'acheter au parc cet été, non déjà ça fait si longtemps que je l'ai je l'avais pas montré encore. Parce que la dernière fois que je suis allée à Disney c'était en août. Ou en septembre, je sais plus. Le petit moment où que ça avait reouvert avant de refermer à nouveau. Ça se trouve, je vous l'ai déjà montré, j'ai totalement oublié. <rire> C'est pas grave, je vous ai dit, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo Disney que pff, je suis à la ramasse. Mais bon, dans tous les cas, on s'en lasse pas. Voilà, j'ai toujours pas eu le temps de le lire, mais j'avais pas mal aimé celui sur Phantom Manor, alors voilà, je n'ai pas de doute. Ensuite, à la Fnac, j'ai eu la chance de tomber sur l'artbook de réponse en anglais. Il est plus si facile à trouver, mine de rien. C'est pour ça que je parle d'un coup de chance. Ça m'a évité de le commander avec les frais de port, etc. Et là, franchement, j'avais payé 35 euros, je crois. C'est ce que coûtent en moyenne les art of Et franchement, je suis refaite, Réponse étant un de mes Disney préférés. D'ailleurs, Réponse, j'ai remarqué, fait partie des univers que je préfère collectionner en termes de goodies. Et je sais... Je ne sais même pas pourquoi. Enfin, si, parce que j'adore Réponse, j'adore le film. Mais en fait, je sais pas. Quand je vois des trucs Réponse... Je bug plus que pour d'autres licences. Je, je l'expliquerai pas pourquoi. Ensuite, alors, on s'éloigne un petit peu de Disney. Je suis désolée, mais je tenais à faire cette parenthèse parce que je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette beauté. J'ai craqué pour l'artbook de Voyage sur la Lune, donc Over the Moon. Le film de Glen King, qui a quand même pas mal bossé chez Disney et créé plein de personnages emblématiques. Donc, c'est quand même du Disney plus ou moins, même si là, c'est un film qu'il a fait pour Netflix. Et franchement, si vous l'avez pas encore vu, Regardez-le, mais c'est complètement un Disney des années 90 Avec l'animation et la technologie des années 2010 Franchement c'est le meilleur des deux mondes Et en plus il y a des chansons comme dans les Disney Enfin Voyage sur la Lune est vraiment un film fantastique C'est un de mes gros gros gros gros gros coups de cœur de 2020 Et franchement s'il y avait des goodies dessus Enfin plus que les 3-4 trucs qu'ils ont sortis Mais voilà quoi, je serais trop ravie Je dirais presque que c'est dommage que ce soit pas un Disney dans ce sens là <rire> L'avant-dernier livre que j'ai acheté, c'est la version poche des archives des films de Walt Disney. Voilà voilà, il me faisait très envie franchement, version poche, 20 euros. Quand j'ai su qu'il sortait, j'ai de suite craqué. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que j'ai appris du coup qu'il avait été raccourci. Forcément, en même temps, quand on voit la taille du vrai volume qui était vendu à 150 euros, ça me paraît évident, mais c'est vrai que sur le coup, c'est un peu décevant. Mais d'un autre côté, voilà, je pense que ce que je n'ai pas lu, bah, ça pourra pas me manquer dans cette version, dans tous les cas, et que je vais en apprendre suffisamment et en lire suffisamment pour que ça me plaise. Je préfère avoir un ouvrage comme ça qui m'a pas coûté cher, plutôt qu'une grosse version qui n'est pas possible à lire ou qui fait hyper mal au bras et qui m'aurait coûté un bras. Même si a priori, il est ressorti il y a pas longtemps à 20 euros. Alors franchement, je sais pas honnêtement si je l'aurais acheté. Peut-être à l'occasion, mais maintenant que je l'ai comme ça... Peut-être qu'un jour je craquerai, je sais pas, mais pour l'instant moi je me contenterai de celui-là et franchement j'ai quand même super hâte de le lire. Mon dernier livre est pas des moindres, il s'agit du dernier Pierre Lambert sur Alice au pays des merveilles. En tant que fan déjà des livres de Pierre Lambert, hein, j'ai celui de Pinocchio et je le trouve absolument génial, Pinocchio étant un de mes Disney préférés. Et Alice n'est pas dans mon top 10 de Disney préféré, mais c'est quand même un dessin animé que j'adore pour son univers, pour son côté un petit peu farfelu, un petit peu parfois même obscur. Mais en même temps, c'est plein de joie, plein d'inventivité, et j'aime beaucoup, beaucoup l'animation qui a été faite sur ce Disney-là. Et en plus, Alice au Pays des Merveilles est quand même un des classiques de la littérature préférée, donc raison de plus. J'adore tout ce qui touche autour d'Alice. Il faut que j'arrive à me procurer les autres, et d'ailleurs, en parlant de ça... Il y a une séquence Disney Book que je peux pas vous tourner là, puisque à l'heure actuelle, je n'ai pas encore le livre en question. Mais je pense que d'ici à ce que je vous poste ce haul, j'aurai le bouquin. Donc franchement, si jamais je vous rajouterai cette séquence en fin de haul, donc ce sera un petit peu la séquence surprise si jamais ça arrive, je suis juste refaite, surtout que ça se joue, mais genre vraiment sur la chance du côté des objets, alors j'ai pas grand chose, je suis pas vraiment du genre à acheter 20 000 trucs Disney, déjà pour un souci budgétaire parce que j'achète d'autres trucs à côté. Quand t'as plusieurs passions, faut trouver un petit peu l'équilibre, c'est pas très facile. Mais j'ai quand même acheté 2-3 trucs sympas que j'aimerais vous montrer. On commence avec un vêtement qui est pas vraiment du Disney, mais bon, voilà quoi. Vous allez comprendre, il s'agit de ma veste pilou-pilou, Mermaid <rire> Je l'aime de trop, mais je vous jure, je ne jure que par ça. C'est hyper chaud, hyper doux, hyper confortable. Chez moi, je ne mets que ça, clairement. Le soir, ça me tient bien chaud avant de me coucher. En plus, quand tu reviens du boulot et que tu es fatiguée, ça te fait trop du bien. Le matin, quand tu te lèves et qu'il fait un peu frais, pareil, ça te tient bien au chaud. Enfin, j'aime trop cette veste. Et je crois qu'elle faisait partie de la collection Disney justement d'Undies, même si c'est pas forcément du Disney directement, mais ça faisait partie je crois quand même de la collection de la petite sirène. Ensuite j'ai fait une petite Razia à la FNAC dernièrement, puisqu'ils avaient une offre absolument géniale. Mais d'abord je voulais vous montrer un achat Funko Pop que j'ai fait aussi là-bas. Donc je me suis trouvé Quasimodo version Roi des Fous. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un trou dans la cape, mais je crois que c'est fait exprès en fait. J'ai juste eu un coup de flip pendant un moment. Donc, voilà, je vous montre un petit peu comment est la pop, je la trouve magnifique. Et en fait, je l'ai acheté puisqu'elle était en solde à 6,50€. Donc clairement, ça valait le coup. C'est dommage, il n'y avait pas Esmeralda parce que clairement, j'aurais aussi acheté. Et j'ai choisi cette version-là parce que l'autre version de Quasimodo, ce que j'aime pas, c'est qu'il fait la tête, il a l'air tout triste. Et moi, je veux pas que qu'Asimodo il soit triste, alors je l'ai pris en train de rigoler. Même si à ce moment-là du film, on sait que c'est pas une scène hyper cool en fait, mais bon, au moins il sourit. Voilà, on va dire qu'il sourit, il est content, et c'est pas du tout à ce moment-là du film. La fameuse Razia dont je vous parlais, c'est celle des Steelbook Disney édition Fnac, puisqu'il y a eu une grosse opération dessus pendant les soldes, ils les ont tous fait à 6,50€ ou 7,50€. C'était juste waouh, quoi parce que de base, un steelbook Disney, ça coûtait 25 euros. Et là, ils les ont tous, mais vraiment tous soldés, à part celui d'en avant, puisqu'il venait juste de sortir. Et la fan Disney en moi ne pouvait être que ravie. Alors je les ai tous pris, non, j'ai pris ceux qui m'intéressaient. Et sachant qu'il n'y avait pas celui sur Ratatouille que j'aurais beaucoup aimé trouver, peut-être la prochaine fois... Parce que je crois que cette promo est peut-être encore valable. Je sais pas. En tout cas, si vous êtes de Paris, à la Saint-Lazare, il y avait tout un bac, même deux. Et il en restait plein. Vraiment plein de steelbook. Donc si vous voulez aller vous faire plaisir et que vous êtes du coin, peut-être aller là-bas encore. En tout cas, moi, j'ai craqué pour celui de Cars, puisque c'est un de mes petits xars chouchou, même s'il est injustement sous-coté selon moi, n'est-ce pas Je pense que je vous ferai aussi des close-up parce que là, ce sera plus sympa que juste de vous montrer comme ça, quoi. Ensuite j'ai pris celui des Nouveaux Héros qui était celui qui me faisait le plus envie C'est vraiment celui-là que je voulais en priorité Et il est vraiment trop trop trop chou J'ai aussi pris Le Bossu de Notre-Dame qui franchement est très très joli sur l'arrière J'adore l'illustration de Quasimodo avec Esmeralda et Jelly, Vous faut pas oublier Jelly Je vous montre aussi l'intérieur, enfin voilà, c'est vraiment, j'adore les steelbooks de la FNAC Ils sont très chouettes Évidemment j'ai pris celui de Pinocchio puisqu'il s'agit d'un de mes Disney préférés Je crois qu'on l'a compris à force il est vraiment trop trop trop beau, je suis trop trop fan, j'aurais juste aimé qu'il n'y ait pas Gepetto derrière en fait. J'adore Gepetto, franchement c'est un de mes papas de Disney préférés, il est trop chou. Mais je trouve qu'esthétiquement j'aurais bien aimé en fait avoir juste le paysage de nuit à l'arrière, ça aurait été plus joli. Enfin voilà c'est juste mes goûts mais sinon ça reste un très beau steelbook. Et enfin mon petit chouchou c'est le steelbook de Wally qui est tellement beau, <rire> tellement beau que je vous ai montré le derrière en premier, à l'avant il est comme ça. Mais franchement, je... il est magnifique. Puis Wally étant un de mes Pixar préférés, si ce n'est mon Pixar préféré. Euh, non, c'est peut-être Ratatouille, mon Pixar préféré. Ah mais je vous jure, en ce moment, j'arrive plus à savoir quel est mon Pixar préféré puisque Wally et Ratatouille se font littéralement la guerre. Et sachant que de base, c'était le monde de Nemo, mais comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu, on va dire que sa cote a un peu baissé dans mon cœur, mais peut-être qu'en le revoyant, ça me referait changer d'avis, je ne sais pas. En ce moment, mon top Pixar, il est hyper, hyper mouvant. Mais bon, en tout cas, Wally, clairement, il fait partie de mon top 3. Ça, c'est sûr. Et le steelbook, c'est mon préféré de ceux que j'ai acheté. Sachant que deux semaines avant cette opération, j'avais acheté, au prix fort, le steelbook du voyage d'Arlo. Voilà, voilà. Ah là là, c'est pas de chance. Mais bon, c'est pas grave. Je regrette pas cet achat non plus. Puisque c'est vraiment le steelbook qui me faisait le plus envie. Je vais essayer de vous le filmer ce week-end, puisque je l'ai ramené chez mes parents. Mais qu'est-ce qu'il est beau, le steelbook du voyage d'Arlo c'est mon stylebook préféré parmi tous ceux que je possède Sachant que tous ceux que je possède, bah en fait <rire> c'est tout cela. Ah non, j'ai celui de La Reine des Neiges 2, c'est vrai, j'avais oublié Lui aussi je l'aime énormément Mais franchement celui d'Arlo au niveau de la luminosité, des couleurs et surtout du détail derrière Franchement je, je, il a une grosse grosse place dans mon cœur Et en plus je trouve que c'est un film pareil qui est très sous-coté J'aime énormément ce Pixar et le stylebook c'est vraiment celui que je préfère Il est sublime et d'ailleurs j'ai très envie aussi de m'acheter le stylebook d'en avant d'une part, parce que j'ai pas mal aimé ce Pixar, mais aussi parce que visuellement je le trouve aussi hyper beau. <rire> J'espère que je suis pas trop sombre parce que la nuit est en train de tomber. Ensuite, j'ai acheté, je crois que j'avais aussi acheté à la Fnac, mais quelques semaines ou le mois d'avant, une petite figurine de l'enfant The Child de The Mandalorian. Voilà, donc il y en avait plusieurs à collectionner et moi j'ai pris celle oui, Où il mange une grenouille parce que j'adore ce passage et que je le trouve trop mignon. D'ailleurs, j'ai aussi acheté un paillasson Star Wars pour mettre sur le pied de ma porte, puisque j'avais pas de paillasson. J'ai hésité avec celui de la Reine des Neiges. Franchement, j'ai hésité, mais j'ai craqué pour le Star Wars. Sachant qu'il n'est pas impossible que je me reprenne celui de la Reine des Neiges de l'un de ces quatre. Mais là, franchement, j'ai la flemme d'aller le chercher, donc je vous ferai un close-up dessus parce que. <rire> Sinon, j'ai aussi eu un très très bel objet, puisque c'est un objet de chez Harry France. C'est ma copine Céline qui me l'a gentiment offert. Je suis très contente, merci. Il s'agit du cœur de Tefiti de Vaiana. Donc là, je vous montre la boîte que je trouve très, très jolie, même si à l'intérieur, vous allez voir, mais à l'intérieur, ça fait un peu cuvette de toilette. Voilà, voilà. Donc, petit close-up sur le cœur. Il est vraiment très, très, très beau dans sa petite cuvette de toilette. J'essaie de vous le montrer comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. En fait, il fait vraiment cœur de Tefiti, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup le soin qui est apporté aux objets Arribas. Justine, enlève ton doigt, merci. Et franchement, en tant que grosse, grosse fan de Vaiana, je voulais absolument ce cœur. Et maintenant, c'est chose faite. Donc, il repose dans sa petite cuvette de toilette. <rire> Ça me fait rire, je suis désolée. Et enfin, mes derniers achats datent d'il y a quelques jours à peine, puisque fin de semaine dernière, j'ai fait un petit tour au Disney Store et j'ai fait une petite razia. Je me suis achetée dans un premier temps une tenue pour Nuimos, et j'ai pris celle évidemment d'Alice, puisque c'est celle qui me faisait vraiment le plus envie. Jeune en Alice, tout ça, tout ça. Hein. Sachant que je n'ai toujours pas de Nuimos, puisque je n'ai pas réussi à en avoir encore en, au Disney Store. À chaque fois, ils sont en rupture, mais ça va pas tarder à changer. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à mes réseaux sociaux, puisque c'est sûr que je vous les partagerai sur Twitter ou Instagram. Ou alors, je vous encourage à patiemment attendre le prochain Haul Disney. Pour ceux qui ont loupé le phénomène, en gros, les NUIMOS, c'est la relève des peluches Tsum Tsum et Oufoufi Ces peluches qui nous venaient tout droit du Disney japonais, maintenant la mode est aux NUIMOS. Et franchement, quand je les ai vues, j'ai kiffé tout de suite parce que ça me rappelle tellement... Un petit peu mon enfance, puisque moi j'adorais jouer à la poupée, notamment les changer de vêtements, etc. Et là franchement, il y a un tel potentiel avec les NUIMOS, puisque le concept c'est exactement ça en fait. Vous avez vos peluches et vous pouvez les changer de vêtements. Et ça, ça va être trop bien pour faire des photos sur le parc et tout ça. Et pour un peu entretenir son âme d'enfant avec des petites peluches à habiller de temps en temps selon ses ongles. <rire> Ensuite, j'ai eu la bonne surprise de trouver en solde le livre de Pinocchio. Cette collection-là de carnets Disney, franchement, je trouve que c'est une super bonne idée. Et si j'avais pu, je me laisserais tous acheter. Mais bon, 28 euros le bouquin, je crois qu'il y en a au moins 8 qui existent, si ce n'est pas une dizaine. Donc au bout d'un moment, tu vois. Et puis en plus, j'ai pas spécialement besoin d'un carnet en plus. Enfin, je veux dire, j'ai déjà des cahiers. Et pour le peu que je m'en sers, ça m'aurait juste encombré pour rien. Mais là, il était là, sous mes yeux. Il coûtait 19 euros au lieu de 28 euros. C'était Pinocchio. Et puis je me suis dit, bon. Allez, t'en as pas encore. Au moins, t'en auras un. <rire> Donc, j'ai craqué. Pareil, je vous ferai un petit close-up sur l'intérieur. Mais voilà, j'en suis très contente. Surtout pour les 10 euros économisés dessus. Et même niveau beauté, franchement, quand j'aurai un petit coin Disney dans mon nouvel appart, j'essaierai de le mettre en avant quelque part parce que c'est trop trop joli. Et je ne sais pas du tout si j'écrirai dedans. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que je m'en sers juste d'objet de déco ou est-ce que j'écrirai dedans ou dessinerai on verra. Avant dernier objet, c'est plutôt du pratique puisque j'ai craqué pour des masques. Voilà, voilà, Covid obligé. Franchement, quand on verra des hauls avec des trucs pour le Covid dans quelques années, voilà, on se dira que c'était une certaine époque. quoi. J'ai pris ceux de Pixar puisque j'avais envie de trucs avec des petits motifs sympathiques. Mais moi, c'est surtout celui-là qui me faisait envie et le blanc que vous avez vu en premier. Celui de Bob, je l'aime bien, mais sans plus. Et celui de Fourchette, franchement, je ne sais pas si je le mettrais celui-là. Mais bon, comme c'était par l'eau, j'étais un peu obligée d'acheter les quatre en même temps. De base, je voulais ceux de la Reine des Neiges 2 que je trouve très jolis, mais il n'y avait plus à ma taille. Donc bon. En plus, ils étaient en solde à 11 euros, je crois, au lieu de 22. Donc ça a été mon excuse. Sachant que les masques en tissu c'est pas du tout euh, recommandé d'un point de vue médical Donc c'est vraiment plus pour l'esthétique Donc moi ce que je ferais c'est que je mettrais un vrai masque en dessous Et par dessus pour faire plus joli bah, je mettrais un masque Disney Alors je suis désolée mais la nuit est définitivement tombée Donc luminosité on fait avec Le dernier objet je voulais finir avec une petite touche de mignonitude Oui un petit coussin bruni Il est trop beau, il est trop chou, alors ils viennent juste d'arriver au Disney Store et ils ont fait d'autres personnages, il y avait notamment, euh, je me souviens qu'il y avait Rex, il y avait Dumbo, il y avait probablement Stitch euh, je ne sais plus après, mais voilà, moi c'est vraiment Bruni que je voulais puisque je ne résiste pas à sa bouille, hein. c'est un de mes petits compagnons préférés, il est tellement mignon voilà voilà, 18 euros et voilà, je suis contente, il est cool, j'aime bien la forme. Posé quelque part, il attire l'œil, franchement. <rire> j'aime trop, il est trop chou. Et c'est ainsi que s'achève notre petit haul. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pas trop perdu la main, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de Disney, comme je vous l'avais dit. Si vous avez, si on a des objets en commun ou s'il y en a qui vous font envie, n'hésitez pas à me dire lesquels. Et n'hésitez pas à me dire non plus si vous voulez voir plus de hauls Disney. Je sais pas si je me contente de faire comme là un haul par saison, ce que je trouve plutôt pas mal vu que j'achète pas non plus des masses tous les mois. Ou si vous en voulez un hein, par mois, je sais pas. Qu'est-ce que vous vous préférez Dites-moi. En tout cas, il est fortement probable que pour mon prochain haul, j'ai un sac Loungefly Fly à vous présenter. J'ai de plus en plus envie de craquer. Allez, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas, normalement, il y aura une petite séquence qui sera rajoutée juste après ça. Allez, allez, ciao, ciao Pour le final de cette vidéo, avant de vous présenter ce dont je vous ai parlé, j'ai quand même deux trucs que j'ai pas pu mettre dans ce haul. Tout d'abord, le jeu Disney Villainous qui m'a lui aussi été offert par Céline et l'extension que vous avez en violet juste devant, c'est moi qui me l'ai su acheter il y a quelques semaines. Et accessoirement, j'ai agrandi ma collection de téléfilms Disney Channel avec Zombies en DVD que je n'avais pas. Voilà, voilà. Je vous retrouve donc pour la séquence bonus. J'ai pu récupérer le livre que je voulais vous montrer. C'est un goal inimaginable et je pensais vraiment pas que je pourrais l'avoir de cette manière, je vais vous raconter, mais tout est vraiment parti d'un gros coup de chance. Il s'agit du Pierre Lambert sur la Belle Omane Homo. et pas n'importe lequel, puisque c'est la version collector, donc celle qui vaut 150 euros. Pour vous donner un peu une idée, la différence entre un Pierre Lambert classique et entre les versions collector, donc ça tient à la fois de la taille, mais aussi je pense de la qualité des pages, qui est un peu différente. Voilà. Vous voyez, ça dépasse de tout ça là et de tout ça là, tout simplement. Déjà que les pierres Lambert de Guinée-Munin sont vraiment très beaux. Mais alors celui-là version collector, j'ai feuilleté les planches et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Je vous ferai des close-ups parce que là c'est beaucoup trop lourd pour que je puisse vous le montrer. Maintenant comment je l'ai eu Eh bien c'est tout simplement grâce à ma copine Camille de la chaîne Akiko Disney que vous connaissez probablement. Elle est partie un petit week-end à Strasbourg et par hasard dans une librairie elle est tombée sur ce livre. Donc Déjà gros gros coup de chance puisque je rappelle que ce bouquin est pratiquement introuvable à des prix corrects. Enfin sur euh, internet vous les avez à plus de 200 euros et la version collector je pense que ça doit être encore plus cher. Et là il y avait encore un libraire de Strasbourg qui l'avait en stock. Et en plus de ça à la caisse il est passé à moins 50% donc double coup de chance pour Camille. C'est un livre qu'on voulait vraiment beaucoup toutes les deux, elle me raconte cette histoire. Moi, je lui dis vraiment, c'est trop cool, t'as trop de chance, machin. Et en même temps, ça m'a tellement hypé cette histoire que moi-même, de mon côté, je commence à regarder les stocks sur Paris. Je me dis peut-être il y a quelqu'un qui l'a aussi, parce que moi aussi je le veux. Du coup, je regarde, machin, et à un moment, je vois qu'il y a une librairie qui l'a aussi en stock, et cette librairie, elle est aussi à Strasbourg. Du coup, je demande à Camille, est-ce que cette librairie, elle est prête ou tu es par hasard Malheureusement, c'était pas le cas. Bon, tant pis... Et là, trop adorable, Camille, elle me dit, non mais attends, je vais y retourner, je vais leur demander, peut-être qu'ils en ont un autre. Je me dis, non mais Camille, t'es trop gentille et tout, mais franchement, dans ma tête, tu vois, j'étais partie, il y en a plus quoi. Il y en avait un, ils l'ont mis, il y aurait eu deux, ils l'auraient mis aussi en avant, je sais pas. Vraiment, je trouvais ça trop gentil de sa part, mais je partais pas du tout gagnante. Et arrivée là, au bout d'un moment, elle m'envoie un message, enfin elle m'envoie la photo, et elle me dit, ils en avaient un deuxième et c'était le dernier. Non mais franchement, j'y croyais pas, j'étais en mode, attends, moi là moi, je viens d'avoir de la chance Non. Non, en vrai, c'est Camille qui a eu de la chance, mais elle m'a transmis gentiment sa chance. Merci. Donc, franchement, c'est trop gentil de sa part, d'autant plus qu'elle a dû coltiner deux pour les ramener à Paris, donc euh, trop trop mignon. C'est vraiment trop trop gentil d'être retourné demander. Franchement, c'était tellement pas obligé en plus. Enfin, vraiment, merci quoi. Trop chou. Ça me touche trop et je suis trop contente de l'avoir dans ma collection parce que clairement, comme je vous l'ai dit, gros goal <rire> Cette fois c'était vraiment tout pour ce book haul. voilà voilà, allez je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt